tous, bienvenue à l'émission Pendule à l'heure, l'émission qui remet les pendules à l'heure sur les questions doctrinales et qui remet le chrétien sur la foi. J'ai avec moi le pasteur Isaac et le pasteur Darius. Bonjour, pa bonjour, bonjour, à pasteur. À bonjour. Très bien, on, on revient là avec un thème mais qui va faire du bien euh, aux téléspectateurs parce qu'on va parler de la force intérieure. Tout à fait, effectivement mm -hmm. c'est un thème euh, extrêmement important et je, depuis là vraiment je, je te remercie apôtre hein, mm -hmm. parce que là on a quand même des thèmes assez euh, assez centraux qui ouais. concernent la vie du chrétien de tous les jours. Donc mmh, c'est mmh. vraiment un thème, je pense, très conséquent, Amen. très important. Si vraiment, nous est... Il fait vraiment partie de la connaissance, comme on dit, les messages, ah, la, la, la, croissance, directe, je la croissance directe. La croissance directe, la croissance directe. Si nous écoutons tout le temps, pasteur, ils vont grandir. Non, c'est sûr qu'ils vont grandir parce qu'on partage vraiment beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit pour les leaders, pour les pasteurs, pour mm. les chrétiens, vraiment pour tout type de personnes. Mm. Encore une fois, merci pour l'opportunité que nous donne de participer à cette émission. Mm. Donc, je pense vraiment que le thème de la force intérieure, je mm. pense que c'est un thème qui est nécessaire parce mm. que beaucoup de personnes se concentrent sur les choses liées peut-être à la prière seulement, mm. ou peut-être à esprit et mmh. comprennent pas qu'il y a une force intérieure aussi qu'il faut avoir. qu'il mmh. faut joindre aussi à la force de notre esprit. Amen. Ok, très bien. On va commencer par définir hein, la, force, euh, mmh. la force intérieure. Euh, bon, il y a, moi pour moi, il y a deux types de forces intérieures. Il y a mm -hmm. la force mentale mm -hmm. et la force spirituelle. Mm -hmm. Mais pendant ces émissions, on va parler de la force mentale en fait. Force mentale. Cette chose-là que les païens possèdent, hein? mm -hmm. certains païens possèdent aussi la force Tout mentale. Fait, Parce que, par exemple, pour être politicien, il faut vraiment beaucoup de force mentale. Mm -hmm. hein? Et euh, il y a une autre phase. Je pense que les émissions qui suivront, euh, on parlera de la force intérieure de l'esprit. Hein? Et mm -hmm. bon, de temps en temps, on fera allusion, mais là, on va parler de la force intérieure. Mental, pasteur Tout à fait. Je pense que, comme tu viens de le dire, c'est mm. extrêmement important d'avoir la force mentale. C'est mm. vrai quand on parle de la force mentale, on est vraiment dans la dimension de l'âme. C'est ça. Et mm. il faut vraiment dire à ceux qui nous regardent que l'âme est ce facteur-là mm. qui va nous délivrer notre futur. C'est vrai. Comme on l'a dit, Dieu peut nous promettre, <coughs> Dieu peut nous prédire, promettre mm. un grand futur, une mm. grande destinée. Mm et dans l'esprit, dans le monde spirituel, mmh. mais l'âme va être ce facteur-là qui va nous permettre de rentrer pleinement dans cette destinée. Donc mmh, c'est pour mmh. ça, ce thème est extrêmement important. Extrêmement important, le Extrêmement thème, ouais. important, c'est vrai que quand on parle de la force mentale, c'est vraiment l'âme. Mm. Et l'âme fait partie des sujets qui sont les moins compris aujourd'hui dans, dans la vie chrétienne, dans la chrétienté. What, what? Parce on n'en parle pas énormément, pourtant mm. c'est le principal. Mm. Le Seigneur est quand même venu sauver nos âmes. Mm. Mm. Donc c'est que l'âme, c'est le thème principal en fait de la mm. vie chrétienne. Mm. Parce que celui qui arrive à maîtriser son âme mm. arrivera, comme disait le pasteur Isaac, à avoir un meilleur, un futur meilleur. En fait. mm. Donc je pense mm. que c'est vraiment important de, de réussir de, à comprendre comment l'âme fonctionne et surtout comment fortifier son mental en fait. Pendant, pendant cette série, on va montrer euh, aux, aux téléspectateurs comment euh, développer une mentalité de champion. Amen. Et il y a des gens, ce qu'on va vous dire là, il y a des gens qui payent des séminaires hein, pour euh, oui. des, des séminaires de motivation personnelle oui, pour se remotiver, pour euh, trouver des raisons, mm -hmm. donner des arguments à leur âme de continuer Amen. à combattre le combat qu'ils sont en train de, sont en train de, de combattre. C'est vrai, vrai. j'aime beaucoup ce que, le mot que tu as utilisé, donner des arguments à leur âme. Âme. Mm -hmm. Parce qu'il faut comprendre que notre âme a besoin d'arguments sur lesquels elle va se baser pour pouvoir aller dans une direction plutôt mm -hmm. qu'une autre. Mm -hmm. Sachant que dans notre âme, c'est là aussi où va se trouver la volonté. C'est ça. Donc c'est là où on va pouvoir aussi faire certains choix. Mm -hmm. Donc à partir du moment où euh, nous avons suffisamment d'arguments à donner mm -hmm. à notre âme, nous pouvons orienter notre âme mm -hmm. vers une certaine direction parce que notre âme est soumise euh, à nos choix, c'est mm -hmm. nous qui décidons de quel côté nous allons l'orienter. Mais de, à partir du moment où nous comprenons ça, où nous, nous avons la capacité d'orienter notre âme là où on veut, mm -hmm. en réalité, c'est là où on arrivera à vivre ce qu'on veut vivre mm -hmm. et avoir la vie qu'on veut. Parce mm -hmm. que c'est nous qui choisissons la vie que nous voulons sur la base de la force que nous délivrons à notre âme. En fait. Concrètement, c'est quoi avoir une mentalité de champion C'est quoi avoir euh, une force intérieure mentale Concrètement, c'est quoi pour, pour, pour vous en fait en fait, euh, l'âme, c'est vraiment avoir, comment dire ça Je, On peut définir ça vraiment de plusieurs façons. Mm -hmm. Et tu l'as dit, pour revenir un peu à ce que tu as dit en amont, mm -hmm. c'est que les gens payent mm -hmm. euh, dans le monde ouais. pour, pour comprendre. Ouais. Je peux même dire la nature de l'âme, comment mm -hmm. l'âme fonctionne. Mm -hmm. Parce que même en tant que chrétien, on peut naître de nouveau, avoir mm -hmm. l'Esprit recréé. On a l'âme, mais on ne sait pas comment l'âme fonctionne. Et comme le pasteur Darvien le dit, il faut des arguments. Les gens mmh. doivent comprendre comment l'âme fonctionne. Mmh. Donc, c'est vrai qu'on peut définir la force mentale de mmh. plusieurs façons. Mmh. Alors, il y a une approche définitionnelle que je vais peut-être donner. C'est arriver à voir, comment dire ça, arriver à planter mmh. des bonnes émotions mmh dans son subconscient. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment une approche mm -hmm. définitionnelle que je vais mm -hmm. donner parce qu'encore une fois, comme il vient de le dire, mm -hmm. l'âme, nous ne sommes pas l'âme. Nous mm -hmm. sommes mm -hmm. esprit et nous avons une âme. Mm -hmm. Ça veut dire que c'est nous qui pouvons manager, piloter, mm -hmm. orienter l'âme, faire en sorte que l'âme produise certains résultats. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment, je pense, c'est... C'est arriver à planter, mettre mm -hmm. les bonnes émotions mm -hmm. qui vont nous permettre toujours de transcender, mm -hmm. euh, peut-être s'appelle peut l'adversité, mm -hmm. l'inimitié, et toutes ces choses-là qui vont nous empêcher de rentrer pleinement dans nos destinées Parce mm -hmm. qu'il faut que les téléspectateurs comprennent, que, et la tu le dis souvent, qu'en fait, les émotions négatives mm -hmm. ne comprennent pas peut-être que nous sommes dans un entretien d'embauche ou ouais. que nous sommes, en nous sommes dans notre saison mm -hmm. pour saboter cette saison-là. C'est pour ça qu'il est très <rire> mal. <rire> effectivement, parce que les, les émotions vrai. négatives ne comprennent pas Ils ça. comprennent pas Quand ça. Quand ces fait. émotions mm -hmm. sont là, elles vont se manifester. C'est mm -hmm. pour cela qu'il est extrêmement important mm -hmm. d'implanter de, des bonnes émotions. Mm -hmm. Et mm -hmm. une fois qu'on a ces bonnes émotions implantées, je pense qu'on va voir comment faire mm -hmm. tout ça, et que ces bonnes émotions sont implantées, on n'a même pas besoin de réfléchir, quel que soit ce qui va se passer, la force morale va se manifester mm, mm, mm, parce que dans le subconscient, avec ces bonnes émotions, on a la possibilité de manifester, mm, mm. de libérer une énergie positive. On leur montrera mm -hmm. ça, on leur montrera comment, vrai. comment cela. Juste pour ajouter pour rebondir. Ce non ce mais que... parce que ma question c'était, c'est quoi avoir un mental bon, ouais. <rire> Et j'espère ah que j'ai oui, défini un oui, peu. Oui oui oui, hein. tu, tu as un peu défini. Tu as un peu défini. Est que, moi, je pense qu'un mental de champion, une force, la force intérieure, ce serait en fait, c'est que cette énergie que tu, dont on a besoin mmh. pour faire les choix qu'on veut vraiment faire. Mmh. Mmh. Bon, par exemple, si c'est un, un, un footballeur, par exemple, mmh. qui a besoin, euh, imaginons en plein match, il est en train de perdre 2 euros mmh. et mmh. il a besoin vraiment de se motiver, il reste peu de temps. Bah, il a besoin de force mentale, force mmh, intérieure mmh. Dans son, au niveau de son âme pour qu'il puisse croire que c'est possible mmh. alors que tout lui montre que ce n'est pas possible. En fait, mmh, mmh. C'est cette force intérieure qui va, le, qui va lui donner la capacité de choisir, de croire que mmh. c'est possible. Mmh, mmh. Donc pour moi, la force intérieure, c'est cette énergie qu'on reçoit ou du moins qu'on a mmh. qui nous permet de faire des choix, les choix qu'on veut faire, mmh, mmh. tout simplement. Ok, très bien, très très bien. C'est ces ressources mentales hein, que nous avons qui oui. vont nous permettre de libérer une énergie mentale qui Amen. nous gardera déterminés hein, oui. et, et qui nous permettra d'aller jusqu'au bout. Amen. Et c'est vraiment important d'avoir mm -hmm. euh, la force mentale si on veut faire des exploits dans mm -hmm. la vie. Parce qu'en fait, euh, la vie ne va pas nous faire des cadeaux. Non. Voilà, et il y aura des moments où il va falloir psychologiquement Amen. être fort pour affronter certaines situations mm -hmm. ou pour aller jusqu'au bout en fait. Mm -hmm. de, de, de, de, certains, de, de, de certains chemins que nous avons pris et, choix. Et, et la Paul, tu nous parles souvent de, comme un système de pensée qui s'auto-régénère. Voilà, je pense voilà. oui, oui. Mm -hmm. je pense que, en fait, je pense que tout est lié à la manière dont on alimente notre âme. Je mm -hmm. pense qu'on mm -hmm. le voit tout au long de ces émissions-là. Mm -hmm. Tout est lié à la manière dont je pense que c'est surtout... Quand on, la force mentale, c'est simplement... Euh, comment dire ça, le dépôt des bonnes pensées mmh, que, euh, mmh, dans, dans notre âme. Hein, mmh. À partir du moment où nous avons ce bon dépôt-là, je mmh. pense que les bonnes pensées s'auto-régénèrent, se, se, -régénèrent, mmh, se, mmh, se mmh. régénèrent face aux situations. Mmh. C'est ce qui fait que peut-être face à certaines circonstances. En fait, on est, on est un bonheur, on mmh. est positif, on n'abandonne pas. En fait, on voit toujours la possibilité de réussir, d'avancer, mmh. ainsi de suite. Et parfois, c'est quelque chose qu'on ne, qu ne force pas. Y a, y a, y a Il euh, y a quelque chose qui prend le mais, relais au-dedans de nous, en mais fait. Mais du coup, c'est quoi la nécessité d'avoir un mental fort bah, C'est quoi me... l'importance ça avoir un mental fort. L'important c'est que ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire mm. que la capacité à faire les choix qu'on veut vraiment faire en fait. mm -hmm. par exemple si on a envie de persévérer oui. dans le choix que nous avons fait, si mm -hmm. on a un mental fort, on va pouvoir choisir de persévérer donc, quand on a un mental faible, on aura bien on, vou on voudra choisir mais on ne pourra pas c'est-à-dire qu'on veut on veut progresser mais quelque chose nous en empêche mm -hmm. parce que mentalement nous ne sommes pas assez forts mm -hmm. donc quand on a un mental fort, c'est que qu'on arrive à faire les choix qu'on veut véritablement faire donc, du coup si on, veut, si on veut abandonner ou laisser tomber certaines choses mm -hmm. on sera capable de laisser tomber. Mm -hmm. Je parle par exemple si on a des mauvaises habitudes, mm -hmm. réussir à s'abstenir de, de continuer. Mm -hmm. Ça aussi ça joue au niveau de la force intérieure. Mm -hmm. Si on a fait des choix et qu'on veut aller jusqu'au bout, mm -hmm. c'est aussi une question de mentale aussi. force intérieure. Et dans la Bible, pour vous, c'est mm -hmm. qui les personnages qui avaient la force euh, la force mentale euh, faible et ceux qui avaient la force mentale forte quand vous regardez dans la Bible. Je vais peut-être déjà prendre ce qui avait une, une force mentale forte. Mm -hmm. euh, L'exemple de Joseph me revient quand même. Mm -hmm. On voit comment il va aller à, à, en prison, amen, amen, amen. vraiment mm -hmm. la manion, et donc il va voir les choses. On mm -hmm. voit bien que quand on a une force mentale face aux situations, en fait, on a un bon discernement, mm -hmm. on a une bonne attitude. On l'a dit dans de, les émissions précédentes. On saura voir des choses un peu comme Dieu parce mm -hmm. que, on ne peut que mieux concevoir que quand on a mmh. la paix dans, mmh. dans, dans, dans l'âme, ainsi mmh. de suite. Et, et Joseph, bon, on peut parler également de Daniel et mmh. même David, plein, plein d'autres, Moïse aussi. Mmh. Euh, on voit que, par exemple, Joseph arrive en prison, mmh. il a cette force mentale-là, ça veut dire qu'il arrive en prison, il n'est pas comme les autres prisonniers, mm -hmm. on a vu la dernière fois, il mm -hmm. va même s'étonner à ce qu'ils ont des, des bouts et un peu des visages qui ne brillent pas. Écoutez, mm -hmm. ils, ils sont prisonniers, mais, mais il ça. est étonné. Mm -hmm. Donc on voit qu'il avait une façon de concevoir. Mm -hmm. Je peux même dire que pour lui, la prison était comme une semence. bon mm -hmm. on, a, on, a, on est dans cette période-là. Mm -hmm. La prison était comme une semence, je pense, l'accès aux opportunités. Parce mmh. que s'il n'était pas allé en prison, il n'allait pas rencontrer le panetier et les chansons ça. Ça. pour arriver finalement au palais royal. Mmh. Donc mmh. c'est vraiment un exemple de quelqu'un qui mmh. avait une force mentale. Mmh. Moi je veux, prendre, je veux commencer par une personne qui avait une force mentale faible. Mmh. Par exemple, Elie. Elie, mmh. oui. Le prophète Elie, il mmh. va mmh. se retrouver à un moment donné, il est pourchassé par... Euh, mmh. euh, comment s'appelle déjà Jézabel. Voilà. Elle s'appelle Jézabel, la femme-là. <rire> Oh, comment elle s'appelle encore? On, on a fait les courses ensemble. Comment? Cette dame là. Oh Cette non. dame là. Oh. Jezabel. Jezebel. Donc elle, elle, elle, elle cherchait à le faire tuer, mais mm. bizarrement lui va fuir, celui pourtant qu'on se rend compte que c'est une personne qui marche vraiment avec Dieu, qui voit vraiment la gloire de Dieu, qui arrive même à invoquer le feu, qui va consumer tous les prophètes de Baal, mais pourtant devant une femme, devant Jézabel, il a peur, il décide de fuir. Au point où il arrive à un moment donné où il dit, Seigneur, vraiment je ne suis pas meilleur que mes pères, vraiment je n'ai pas pu faire mieux. Il commence à se lamenter. C'est que quelque part, il avait une force intérieure assez faible. Et Il va décider vraiment de il va préférer partir mm -hmm. que d'aller au bout de sa mission. Mm -hmm. Donc, euh... C'est là où en fait Les téléspectateurs doivent comprendre L'intérêt de notre thème aujourd'hui Parce que quelqu'un qui avait une forte onction Comme Élie la Bible dit quand même Qu'il a invoqué le feu du ciel Et le feu a consumé Vous comprenez le low cost qui était là En fait il pouvait faire amazing things Des choses incroyables extraordinaires, incroyables Ce garçon était vraiment, il était gifted Il avait vraiment des dons Il avait vraiment des dons, l'onction de Dieu était vraiment sur lui Mais le réceptacle de l'onction n'était pas la caractère. Oh oui. hein, et, yes. et la mentalité forte mm -hmm. se développe dans le caractère amen, en fait. Amen. Et c'est ça qui se passe. Vous pouvez avoir une forte onction des mm -hmm. puissants dons. Mm -hmm. Si vous n'avez pas une mentalité forte, amen. vous pouvez fuir en face de Jézabel mm -hmm. et oui. interrompre votre destinée. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, on doit garder une mentalité mm -hmm. forte. C'est très important. Ouais, c est c est c est je me rends même compte sans vouloir te couper. Là, là j'ai inspiré <rire> le pasteur Isaac. Là, là j'ai inspiré <rire> le pasteur Isaac. <rire> vas-y, vas-y. Il va, il va. Y va. Non, bah, je là, vais rebondir après. Ça justement à Noé. Mmh. Noé, c'est un monsieur qui mmh. va se retrouver là, va recevoir la parole de Dieu. Mmh. Dieu va lui dire qu'il va pleuvoir. Ouais. Il, il, il n'avait jamais plu avant ouais. ça. Ouais. Ça ouais. veut dire que le monsieur va décider de croire en ça. Mmh. Il va construire un, vraiment une super structure. Mmh. Vraiment, on connaît la structure qu'il a construite. Mmh. Et il va continuer à y croire. Il va croire mm -hmm. qu'un jour il mm -hmm, va plus voir. Mm -hmm, mm -hmm. C'est-à-dire qu'il fallait quand même suffisamment de force intérieure ça. face à toutes les personnes autour, même mm -hmm. à sa, par rapport à sa famille. Mm -hmm, Parce que la Bible ne dit pas que sa famille était de tout cœur avec lui mm -hmm. en disant, tu as raison. Mm -hmm, il devait mm -hmm. sûrement se dire, mais il y a un problème avec mm -hmm, ce monsieur. Mm -hmm. Mais il a quand même réussi à garder la parole du Seigneur mm -hmm. jusqu'au bout. Exactement. Que Dieu lui a dit des choses qui, n qui ne s'étaient jamais produites. Mm -hmm. Il a décidé d'y croire et il a vu la manifestation. Donc mm -hmm. je pense vraiment que la force intérieure va beaucoup aussi aider à la foi. Non, ça, ce mm -hmm. c'est ce que je voulais dire. Amen. Ouais. Amen, amen. amen. <rire> oui, pasteur. développe oui, ton vais... idée de tout oui, à l'heure. dès que peu... tu prononces le mot foi, ouf, je, suis <rire> <rire> je, je, je suis là. Je suis là. Je vais on va y, oui. y aller. Là, je, je aller. voulais rebondir par rapport au personnage Eli. <rire> et, et ça nous révèle combien de fois, on l'a dit un peu, plus, un peu plus tôt, combien de <rire> fois beaucoup de personnes ne savent pas manager leur âme, oui. ne oh. savent pas comment l'âme fonctionne. C'est ça. Et on le voit vraiment avec Eli qui <rire> pouvait invoquer le feu, mais vraiment mmh. un grand prophète, quand un même. Un grand prophète. Un mais grand on voit prophète. que, comme s'il ne comprenait pas mmh. euh, comment l'âme fonctionne, ou bien ça. il manageait mal son âme. C'est ça. Et on vient le voir, comment il va parler. Peut-être mmh. qu'on le voit tout au long un peu du, du, du, de cette émission. Mmh. Mmh. Et le, le livre de Proverbes nous en parle. Mmh. Parfois. On ne peut pas avoir une âme, on va dire, une mentalité forte, mm. mais affaiblir finalement euh, cette, cette son âme. Et son on, âme on le oui. voit avec Élie, oui. c'est surtout ce qu'il va dire sur lui-même. Je ouais. pense qu'il va l'affaiblir. Il va, mm, mm, mm, il va mm, dire mm, « qu'il n'est pas mieux que ses pères. Mm. on va voir qu'il est négatif. Il est négatif. Et on mm. verra peut-être tout au long comment on va voir, le mm. livre de Proverbes insiste beaucoup mm. comment il est important de garder sa langue, garder sa ça. bouche. Il va même dire que quand on ne garde pas sa bouche et sa langue, mm. en fait, on ne préserve pas son âme des angoisses. Mm on voit qu'Eli, c'était un grand profil, il était gifted, il avait des dons, mais on a l'impression qu'il ne comprenait pas comment manager son âme. Mais tu vois, pasteur, beaucoup d'hommes de Dieu mm -hmm. comprennent l'onction, hein? ils comprennent les dons, parfois mm -hmm. ils comprennent même la puissance surnaturelle de Dieu, amen. comment est-ce qu'elle peut opérer mm -hmm. en, en, en mm -hmm. quelqu'un, mm -hmm. et faire de quelqu'un euh, ordinaire, quelqu'un d'extraordinaire, en fait. Amen, amen, ils peuvent comprendre ça, et quand mm -hmm. l'onction descend sur eux, mm -hmm. ils vont être remplis d'une certaine hardiesse, parce qu'ils savent, en fait, que quand ce truc est là, oui. ils deviennent sur humain, en fait. Amen, amen. Mais il y a aussi quand l'onction part, en mm -hmm, fait. Ça, il, y a, il faut manager ça. Tout à fait. Parce que avant que l'onction ne vienne même, mm -hmm. qu'est-ce qui fait venir l'onction, en fait mm -hmm. si C'est la, la bonne attitude. Si tu as bien managé ton en fait. Amen, ce amen, que tu vois. Amen, Donc, Elie euh, se retrouve, l'onction va être là, il va mm -hmm. avoir l'assurance, il va invoquer le feu, le feu va descendre, mm -hmm. il va faire des exploits. Après, bon, il se retrouve un simple homme, nous tous, on connaît comment l'onction. enfin, fait hein, l'onction, euh, la puissance de Dieu, euh, la, celle, celle qu'on ressent dans notre chair, elle ne reste pas manifeste de façon permanente dans notre chair. Elle reste dans notre esprit, elle est là potentiellement, mais elle ne va pas rester de façon permanente constamment, en fait. Vous vous yes. suivez Donc, quand euh, cette onction-là, nous, quitte en mm -hmm. griffe elle ne nous quitte pas, mais oui. quand Et elle diminue, euh, baisse. voilà, quand l'intensité baisse, <rire> euh, parfois on a l'impression que notre humanité reprend le dessus. Oui, oui. C'est là où si on n'a pas éduqué notre, notre âme, âme oui. à se comporter comme mm -hmm. la parole de Dieu dit, euh, sérieusement, on peut avoir fait aujourd'hui des exploits sous l'onction oui. Et puis faire des choses complètement folles, sans tout, onction tout en fait. À fait. Mais vraiment, mm. l'exemple de d'Eli est vraiment, c'est un exemple, c'est assez remarquable. On voit mm. vraiment l'urgence, vraiment, je dis, pour ceux qui nous regardent, l'urgence de mm. comprendre vraiment comment l'âme fonctionne. Ah, c'est ça. Et l'important de bien manager son âme. On voit mm. quand même ce monsieur-là, ouais. je me rappelle que la Bible nous dit qu'il jeûnait ouais. et qu'il était nourri par des anges mm. à un mm. moment. Mm. Donc quand même, on voit qu'on peut vivre des expériences. Mais parce qu'on ne comprend pas comment l'âme fonctionne, ben mm. peut-être vivre des travers également spirituels. Mm. Et c'est vraiment ça le cas d'Élie. Mm. Et, et, et, mm. et Dieu nous rend, il nous dit que nous sommes responsables mm. du renouvellement de l'intelligence et toutes ces choses-là. D'ailleurs, mm. il va nous dire c'est par là que la transformation passe. C'est ça. ça. dit c'est notre ça. responsabilité. Il peut nous donner des dons, mais c'est notre responsabilité. Ouais de transformer, de renouveler notre ouais, âme. Ouais. Et puis bon, il euh, y a un très bon livre que tu m'avais offert, euh, mmh, bon, mmh. il <rire> y a vraiment il y a quelque chose euh, non, que, le, que le monsieur que le monsieur va dire mmh, non mmh. mais c'est surtout ce qui est important, il mmh. va vraiment nous dire qu'en fait ce qui fait le caractère mmh. c'est je pense qu'il va parler de, de l'âme, mmh. la mmh. connexion entre l'âme mmh. et le cerveau, surtout le, le cerveau la moelle épinière, mmh. il va dire c'est mmh. vraiment là que l'âme, mmh. le caractère s'exprime. Mmh, mmh, Donc euh, mmh. bon, durant peut-être cette émission, on devrait peut-être peut les... peut aussi parler non. même comment manager son cerveau finalement. Ouais, ouais, finalement, Donc finalement. On voit quand même qu'il y a un lien entre Moi, le la mental, façon et... dont, la façon oui. dont est, le prophète Élie quitte la terre. Mm -hmm. C'est vrai qu'il a été transformé par des chars de feu. Mm -hmm. Mais est-ce qu'on peut dire que sa mission était terminée oh. Est-ce qu'on peut vraiment dire que non, sa mission était terminée bon, je Non, pense, Je ne pense pas, vu que mm -hmm. la parole de Dieu va même dire en fait que l'esprit d'Elie va revenir. Va revenir, ça va veut, revenir veut dire que, quoi. ça veut dire, voilà, <rire> ça veut dire qu'il il n'avait pas fini, voilà, c il pas fini il en il fait. Et c'est ça les conséquences lorsqu'on n'a pas une mentalité forte en fait, c'est qu'on qu on peut, mm -hmm. voilà, peut abandonner. Satan se suicide même. Voilà, c'est que, oui, je pense vraiment que c'est vraiment important de comprendre, tu l'as souligné tout à l'heure, mmh. Apôtre, de comprendre que l'onction ne suffit pas. Mmh. J'ai envie de dire, même, vaut mieux pour toi ne pas avoir beaucoup d'onction si tu mmh. n'as pas géré ton âme, mmh. Parce que cette onction va t'exposer et ouais. risquerait même d'attirer, de, de précipiter vers, ouais. vers, vers le ouais. ciel. Ouais, ouais, ouais, ouais. Voilà, donc je pense que c'est vraiment important de comprendre que la gestion de son âme. Mmh. Et d'ailleurs, je me rends compte que c'est même plus dur de gérer son âme mmh. quand l'onction a augmenté dans sa vie. Ah oui, c'est très et dur. Quand ça. Et quand l'onction n'a pas augmenté. Ouais, ouais, Pourquoi ouais. Parce qu'au début, on n'a pas d'exigence envers les gens. Mmh. On n'est pas forcément sous des projecteurs. Mmh. Donc du coup, on peut travailler ça, travailler son âme. Mmh. On a le temps de faire des erreurs. Mmh. On a le temps de se remettre en question. Mmh. On a le temps d'accepter les remarques. Alors que quand on commence à devenir célèbre, mmh. quand on commence à devenir une figure, mmh. c'est beaucoup plus dur, ou du moins moins facile accepter les remarques, ça. de se faire corriger en public, mm -hmm. etc. Et donc, je pense que c'est vraiment important que nous puissions mettre un point d'honneur, je parle vraiment à tous ceux qui nous regardent, mm -hmm. de mettre un point d'honneur sur la gestion de notre âme et de mm -hmm. no notre caractère. Mm -hmm. Comme tu dis souvent, le caractère, c'est le réceptacle de l'onction. Mm -hmm. Donc, si le réceptacle est troué, s'il est brisé, s'il n'est pas bon, mm -hmm. euh, l'onction ne sera pas bien retenue et ça. et ça risquerait de faire des dégâts. Mmh. Mmh. la va... en fait, on peut pas Bible va mmh. dire quand même Bien aimé, je souhaite que tu prospères Tu sois ce en gars, bonne santé Qu'on prospère, qu prospère l'état de ton, ton âme, âme. Mmh. On voit mmh. quand même, l'âme Pour les mmh. footballeurs, l'âme est quand même Ce passeur décisif mmh. Avant notre succès, avant notre réussite euh, Et mmh. même pour notre longévité mmh. La longévité que Dieu nous promet mmh. euh, Encore une fois, ça, la longévité A son origine dans l'esprit mmh. mmh. Mais c'est l'âme qui va être ce passeur, ce passeur Décisif là, pour vivre cette la hein? majorité du, de, du temps, j'ai remarqué que les gens mm -hmm. qui vivent dans la foi mm -hmm. euh, ou qui vivent par la foi et Amen. qui ont vraiment un esprit de foi mm -hmm. ont une très bonne mentalité. Mm -hmm. Ils ont vraiment la force de, de, de, de mentale, en Amen, fait. Amen. Et, et c'est vrai que la force mentale va favoriser la manifestation de la foi. Amen. La foi ne peut pas correctement se manifester mm -hmm. dans une mentalité faible. Mm -hmm. C'est là où on comprend que euh, avoir une mentalité forte, une force intérieure, Mmh. forte, euh, euh, une force intérieure forte, une mentalité, <rire> une, une mentalité forte va, va vous permettre, va favoriser la manifestation de ça. la foi on va parler même de Jésus en disant homme de douleur habitué à la souffrance ça c'est quelqu'un qui a une bonne mentalité excellente, qui a décidé de faire de la souffrance de la douleur quelque chose de banal, qui ne va plus le bouger qui ne va plus déterminer ses choix c'est à dire qu'il fait ce qu'il doit faire qu'il est mal ou pas, qu'il souffre ou pas il sait faire la différence et du coup il fait la différence entre les choix de ses émotions et les choix nécessaires de son esprit j'ai envie de et donc je pense que à partir de là, si des fois il faut manifester la foi, faut euh, mmh. avoir une attitude courageuse dans mmh. des situations difficiles, et qu'on n'a pas cette force intérieure, mmh. on risquerait de passer à côté de la foi. C ça. Alors que peut-être que le Seigneur souhaitait nous délivrer mmh. par notre foi, par des manifestations de notre foi. Mmh. Donc je pense c'est vraiment vraiment important de développer la force intérieure pour déployer la foi au maximum. Beaucoup de chrétiens disent même, hein, non pas, des, pas pas les chrétiens, beaucoup <rire> de païens même oui. disent que le succès est lié à notre force mentale amen, à amen. la façon dont on manage notre mental mm -hmm. et à la façon dont on est fort mentalement, d'ailleurs même tu ne peux pas avoir des pensées positives et mm -hmm. des déclarations positives okay, okay. si tu n'as pas une, une mentalité forte, en fait. Ah, c'est impossible. Les faibles ne font pas ça. Ah, mm -hmm. ça. Et nous tous, nous savons comment la déclaration des choses positives vont, euh, va amener oui. euh, à faire des exploits, en fait, dans la vie. Yeah, Donc, si certains païens même arrivent à faire des exploits parce qu'ils comprennent que c'est important que mentalement, soit fort, mm -hmm. important qu ils soient forts, c'est important qu'ils ont une mentalité de champion, mm -hmm. de jusqu'au boutiste, de déterminé. Yeah, si certains païens comprennent ça, nous les chrétiens qui avons tout, c'est important que nous puissions comprendre ça. C'est sûr. sûr. Mm -hmm. Surtout que, comme tu l'as dit, apôtre, c'est-à-dire que les faibles ne peuvent pas parler positif. C'est ça. Ne peuvent pas parler victoire. C'est impossible, parler... c'est difficile. Pas... En fait, c'est que ce n'est pas eux. Mm. Les faibles, c'est jamais, enfin je sais pas pour vous, mais mm. c'est jamais arrivé que je vois quelqu'un de fort, je me dis « Oh là là, purée, il est faible. Hein. » <rire> <rire> il est fort, il aura une façon de parler, mm -hmm. il aura une façon de se comporter, mm -hmm. et du coup, forcément, son nom sera fort. Mm -hmm. Ce ne sera jamais faible, en fait. Ouais. Et je pense que c'est important de comprendre que, d'ailleurs, si on veut devenir du coup fort, mm -hmm. il faut commencer à parler force. C'est ça. Comme la Bible dit, que le faible dit je suis fort. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est important de comprendre que c'est la seule façon, c'est le, le seul, comment je peux dire ça, le seul boulevard mm -hmm. que le Seigneur a prévu pour que nous puissions avoir une vie de succès. Mm -hmm. on peut... Le Seigneur Jésus ne jamais faiblesse. Mm -hmm. il jamais échec. Mm -hmm. Il parlait que positif, mm -hmm. que espérance. Mm -hmm. Forcément, qu'il va forcément réussir sa vie. Mentalement, vous allez réussir à libérer hein, même une énergie spirituelle mm -hmm. qui va vous amener à faire des exploits. Hein. C'est pour ça qu'il faut pas blaguer avec mm -hmm. le fait d'avoir un mental toujours motivé, mm -hmm. un mental positif et une force intérieure en fait. Mm -hmm. euh, lorsque vous discutez avec les grands champions aujourd'hui, vous discutez avec Usain Bolt, c'est Usain Bolt, c'est ça oui, oui. Mm -hmm. Vous discutez avec Cristiano Ronaldo. Vous allez voir des gars. Ils ont des mental de fer. Ouais, vous discutez avec euh, Mbappé, mm -hmm. il a un mental de fer, mm -hmm, le petit. Mm -hmm. euh, vous voyez euh, Ibra Ibrahimovic, oui. non, il a un mental de fer. Mm -hmm, vous mm -hmm. voyez les hommes politiques, mm -hmm. même ceux qui ont fait des mauvaises choses sur la terre. Mm -hmm, Regardez mm -hmm. leur mental. Oui, Regardez oui. Hitler, mm -hmm. le gars en prison. Et quand il est en prison, il écrit, il un, écrit livre, un livre. Il écrit un livre et regardez la mentalité du gars dans le livre. Il dit, je sortirai de la prison, je réaliserai l'anche-bouche, c'est-à-dire je vais coller euh, l'autruche avec Hongrie, mm -hmm. la Hongrie, je vais conquérir l'Europe. Mm -hmm. Et, et, et j'ai failli dire, la Bible dit, et l'histoire mm -hmm. <rire> Et l'histoire nous montre mm -hmm. que le gars est sorti de prison, oui. s'il vous plaît, il a été élu démocratiquement. Bien, oui. Vous voyez ça mm -hmm. Vous voyez ce que la force mentale peut faire mm -hmm. Même des personnes qui sont parfois mal intentionnées, s'ils mm -hmm. prennent ces principe-là et mentalement ils sont forts, ah, mais... ils vont en fait, pouvoir faire des, des choses. C'est vraiment des lois. Des lois. Et ça, la Bible nous dit que, ça c'est Proverbe qui va mm -hmm. nous dire que... Comment dire ça? Celui qui a la connaissance accroît sa force. Mm, mm, C'est important mm, de comprendre, d'avoir la révélation du fonctionnement de l'âme. C'est extrêmement ça. important. Mm. Comprendre que dans l'âme, il, il y a la mémoire, il y a l'imagination. Mm, encore une fois, on vient de prendre tous ces personnages-là. Mm. Mais ils comprenaient comment, encore une fois, ben, je, vraiment, j'insiste là-dessus. Ils mm. comprenaient comment l'âme fonctionnait. Mm. Ils comprenaient il comprenait le, le fonctionnement des organes dans l'âme. Ouais, ouais, ouais. Par exemple, l'imagination. Bon, on l'a peut-être dit la dernière fois. Comment David, face à Goliath, comment David mm. il, il va dire, j'ai tué par exemple l'ours, j'ai mm. tué, tué le lion. Mm. Ça, c'est la mémoire qui, qui, qui, qui fonctionne. Ouais. Mm. Ça, c'est dans l'âme ça. Donc, il se détermine, il se fortifie avec des bons souvenirs. Ouais. Donc, ouais. ça, c'est la mémoire. Ensuite, va dire, je veux te donner. Il dit à Goliath je veux te donner ta tête mm. aux oiseaux du ciel. Mm. Mm. Donc, là, ça, c'est l'imagination. Mm. Donc, il imagine et ce mm. qu'il imaginait, Finalement, va activer Lonchon et va remporter la victoire. C'est mm. ce qui fait la force de ces footballeurs. D'ailleurs, mm. moi, j'aime bien regarder les sportifs mm. parce qu'il y, y a quand même quelque chose. J'aime bien les écouter, mm. peut-être après une victoire, mm. même après une défaite. Comment ils parlent Ils sont toujours positifs. Ça. Ils se projettent toujours. Mm. Euh, J'ai suivi un peu. Euh, je sais pas. C'est le passeur gentil qui regarde un peu les playoffs. Mm. J'ai regardé un peu les playoffs. Euh, mm. Comment LeBron James et les autres mm. Ils ont perdu le. C'est quoi le, les playoffs le, C'est quoi ça dans, dans le basket, dans hein. le basket. – Ah oui, ça c'est peut-être peut le gentil, voilà, parce le que nous là, moi c'est <rire> le foot, hein. Donc, moi vu comment, le foot, hein. <rire> et, et, Ils ont perdu un match, je pense que c'était le cinquième match, ils mm. perdent le match, mais on, on les écoute parler, comme ils disent, ben, on va travailler, c'est pas fini, voilà, ils relativisent, mais mm. on voit toujours, il y a cette force mentale-là, mm. la capacité de relativiser. Mm. Moi je pense que c'est surtout, mais j'insiste vraiment là-dessus, connaître l'âme. Ouais. Parfois, on parle beaucoup de l'esprit, mais on a besoin de connaître l'âme. On a besoin de connaître comment les organes de l'âme fonctionnent, le mm. subconscient, l'intellect. Et, et d'ailleurs, beaucoup de, de, de, de grands chefs d'entreprise, des, des motivateurs et tout ça vont dire que <rire> ce qui fait la réussite dans mm. les entreprises, c'est le quotient émotionnel. Mm. Parce que mm. intellectuellement, mm. on peut connaître des choses. Ouais. Mais si émotionnellement, les choses ne sont pas au beau fixe, mm. ben, comme on l'a dit un peu plus tôt, les émotions se manifestent n'importe quel Si ce sont mm. des émotions négatives, mais ben, ça va nous amener hors du oh, succès. Ouais. Donc, on voit vraiment que l'âme importante à, à maîtriser. Et ça me fait, par rapport, en parlant de sportif, c'est vrai que je regarde beaucoup aussi les <rire> sportifs. Et j'avais regardé un documentaire même sur euh, Michael Jordan <rire> et qui expliquait le, la mentalité du monsieur. C'est-à-dire qu'il est -à -dire <rire> que il arrivé dans une équipe euh, Chicago, Chicago mm -hmm. Bulls, et il a décidé lui-même que. Par son arrivée, mm -hmm. désormais, ils vont gagner le championnat. Mm -hmm. Ils n'avaient jamais gagné, ils ont réussi à en aligner, je crois, trois ou quatre à suivre. Mm -hmm. Alors qu'ils n'avaient jamais gagné. Mm -hmm. Et ils disaient, il disait, c'est parce qu'il est là que les choses vont changer. Mm -hmm. Effectivement, ça s'est passé comme il a dit. Mm -hmm. Je ne pense pas qu'il soit né de nouveau, mm -hmm. mais c'est une mentalité, mm -hmm. cette force intérieure de se dire parce que je suis là, les choses vont changer. Mais ça. Je pense que nous tous, nous avons la capacité de décider de croire en nous-mêmes, de vrai. croire qu'il y a quelque chose de plus en nous, qu'il y a quelque chose qu'on peut proposer. Et je me suis même rendu compte que c'est quelque chose qui peut être contaminant. C'est ça. C'est ça à que non, vrai, hein. Tu peux communiquer ça aux mm -hmm. autres. Arriver dans une équipe où le moral est bas, et réussir mm -hmm. à faire monter le moral de l'équipe. Mm -hmm. Et on le voit même dans beaucoup de sports, un joueur qui arrive et le moral de l'équipe change. Mm -hmm. Même des fois, même tout le championnat prend un autre change de niveau. Mm -hmm. Parce mm -hmm. que qu'il y a une personne qui est arrivée, qui est venue avec sa mentalité mm. et qui a communiqué ça à tout le monde. En fait. tout fait. Mais de toutes les façons, les grands champions sont comme ça. Ils, mm. comme Ils ça. arrivent à changer leur atmosphère à cause de leur mentalité. Leur mm. mentalité. Hein? Oui. Et ça va développer même une aura spéciale. Amen, amen. La personne arrive, l'atmosphère mm. change parce qu'on sait déjà comment elle va penser, elle va mm. parler. Mm. Et le Seigneur Jésus était comme ça en amen, fait. Hein? Il était comme ça. Mm. C'était incroyable. Il mm. arrive à un endroit. Euh, voilà, il n'y a pas de nourriture. Mm. Mm. Euh, au lieu de se plaindre, au lieu de machin... Mm. Mm il dit donnez-leur vous-même à manger en fait. Mmh. mais comment est-ce qu'ils vont faire <rire> est quoi, on est dans cette... est quoi, mais c'est quoi ça commence où en fait attends tu ne vois pas qu'il qu n'y a pas gens... de nourriture ici c'est quoi ça c'est quelqu'un qui sait en fait ce qu'il a en lui Amen. parce qu'en en fait pour développer aussi un mental fort il faut avoir la connaissance bon la connaissance de ce qu'on est on va, on va voir ça hein, quand mmh. on va expliquer euh, mmh. euh, les téléspectateurs mais, mais je voulais voir la mentalité un peu de Jésus la façon mmh. dont il parlait en fait, Tout à fait. même quand il va euh, maudit, par exemple, le figuier. Mm -hmm. euh, L'explication de la foi qu'il donne, ça, c'est quelqu'un qui a une bonne mentalité, non en fait. Non, mais, non, euh, non. Il ne dit pas, quand quand les gars sont étonnés parce qu'il a maudit le figuier, mm -hmm. il ne dit pas hum, hum, « c'est dur, hein, ce truc-là. pas <rire> Non. Je vous apprendrai ça un autre jour. Vous ne pouvez pas encore. C'est pas... Non, c'est pas encore... pour Non. Attendez, attendez. Vous allez... Vous... Non, il, il a pas fait comme ça. Non. Il a dit « Non, vous pouvez le faire, en fait. » Il dit « Ayez foi en Dieu. » Il va dire Rien n'est impossible à celui qui croit. Il va, il, va, il va développer des choses, il va dire des choses qui, qui vont en fait créer une atmosphère de foi, de, de foi et de confiance. Amen, si amen. tu n'as pas une bonne mentalité, que mm -hmm. tu es un leader, mm -hmm. tu n'as pas une mentalité forte, mm -hmm. tu ne peux pas créer même une atmosphère de foi non. en fait. Non. Mais encore une fois, il y a quand même des dénominateurs communs. On voit avec le, le Seigneur Jésus, mm -hmm. même avec les, les sportifs, je ne sais pas, c'est un homme qui disait ça il y avait une équipe qui avait des mauvais résultats mmh. et puis on a pris euh, quelqu'un pour les motiver, ils répétaient des choses à chaque fois mais on voit que pour avoir une mentalité en enfin ça ne s'improvise pas il y a, mmh. faut comprendre l'âme encore une fois il faut faire des choses, mmh. il, faut, il faut apprendre à penser positivement mmh. Mmh. Mmh. et à parler positivement mmh. c'est important, on voit que Jésus au, par rapport au figuier il y a toujours ouais. une façon de penser toujours une façon de, façon penser de parler, parler. Mmh. il y a toujours la parole okay. et le livre de Proverbes insiste là dessus c'est pour ça que Proverbe va dire la mmh. vie Mmh. au pouvoir de notre langue. Mmh. Mmh. C'est-à-dire, mmh. même si, pour ceux qui ont peut-être des, des mentalités faibles, mmh. je, je, je veux leur dire qu'il n'est pas trop tard. Il faut mmh. simplement comprendre comment renverser la tendance. Mmh. Il faut apprendre. Apprendre à penser correctement. Ça. Comment apprendre à penser Il faut s'exposer au bon livre. Là, sûr, nous avons de très, très bons livres. Je c'est en train de spolier la troisième émission. <rires> la Je... Parce Je... Il la de parce Je... façon, Isaac est en train de spolier Je la troisième émission. Je... Tu te rends compte On va arriver à la troisième émission de cette Je... série. Je... On ne saura pas quoi dire parce qu'il a tout dit, Je... il a tout spolié, tu vois. Je, Je reviens. <rires> – On est en train de leur montrer l'importance d'avoir <rire> bah, une mentalité, une mentalité forte, une mentalité oui. de champion. <rire> oui. Donc, les Et on prend des exemples euh, bibliques. – on, on a vraiment cet exemple du Seigneur Jésus-Christ, mais on, on voit qu'il y a une façon de penser, une façon de parler. Mais encore une fois, je reviens peut-être mmh. sur l'imagination. Mmh. Parce que, bon, c'est vrai que là, on va surtout. On est en train de prendre des exemples. cest je suis toujours porté à vouloir leur donner <rire> déjà oui, oui, oui. Des, des outils pour. C'est ça, c'est ça. <rire> je veux donner des outils. Mais on a tellement. Bon, peut-être pour reprendre notre exemple, je veux revenir. Mmh. Comme, bon, encore une fois, il y a le mécanisme dedans. On aura mmh. vraiment du mal. Il, il, pasteur, le pasteur Darius a parlé de Michael Jordan. Mmh. Mais on voit quand même, Alan, on dit quand il était petit, mmh. son, son professeur disait que, je ne sais pas si sa mère, son professeur, disait qu'il ne pouvait jamais jouer au basket. Oui, c'est vrai, c'est quand même il, qu ah. il a dit qu'il peut jouer. Mmh. Encore une fois, on voit l'imagination. Bon, mmh. C'est un exemple avec le mécanisme à Non, mais c'est là mais on où voit que vrai. C est, c est, c est on pas. voit qu'il y a l'imagination. Il se mmh. projette parce mmh. que la, la fonction de l'imagination, c'est arriver à se projeter, mmh. à mmh. peut-être mmh. préjouer un match avant le match, mmh. se voir déjà remporter la victoire. Mmh. On voit vraiment, c'est un exemple. Moi, j'aime vraiment les sportifs. Je regarde même la boxe, j'aime pas trop, mais j'aime beaucoup la phase préparatoire, comment ils se, il se préparent. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul va beaucoup parler, dans les, les, je prends les épîtres de Timothée, mmh. il va beaucoup parler, il parle des soldats. Ils parlent des, mmh. des, des, des sportifs. Mmh. Je comprends pourquoi. Parce que ce sont des parce personnes, le mental, avec le mental, ça ah, le ils, mental com ils comprennent aussi comment préparer son mental. Mmh. Parce que c'est sûr qu'on parle d'Ibrahimovic, tous mmh. ces sportifs-là, on pense que peut-être qu'ils sont nés. Parce que ça peut… Beaucoup de gens peuvent se dire bah, « Tiens, eux, ils sont comme ça. Moi, je suis peut-être né avec un mental faible. C'est fort développé, c'est fort. Ce sont des personnes qui ont mmh. un style de vie. C'est ça. Ils ont une façon de se préparer. Mmh. Et c des, ce sont des personnes qui font des mises ouvertes et tout ça, où ils revisualisent les mmh. anciens matchs, les matchs qu'ils ont gagnés, les matchs qu'ils ont perdus. Parle et tout ça, donc mm -hmm. euh, vraiment pour dire à tous ceux qui nous regardent qu'en fait on ne n'est pas parti avec un mental. C'est ça, on le développe, on le développe. Il ya une hygiène de vie, une façon d'être, et, et, et, et parfois à un moment donné il faut un déclic, amen. Parce amen. que parfois ça se joue mm -hmm. à partir de rien du tout. Amen, amen. Je prends un exemple tu vas passer le bac, hein. mm -hmm. en fait tu es intelligent, oui. tu as correctement révisé, oui. mais parce que tu as un mental faible, oui. tu regardes le sujet. Et pourtant, le sujet est accessible, mais tu commences à paniquer. Je suis tout, je voilà, oublie tout. Tu, tu, tu oublies tout. <rire> Comment je suis pas fait Tu oublies tout. Tu rates ton bac et tu te rends compte que tu aurais pu avoir ton bac oui, si tu oui. avais bien managé oui, ton mental. Oui, oui, oui. Euh, tu vas passer le permis... Okay, tu es sur le point de l'avoir, mm -hmm. tu as mis beaucoup d'argent dessus, mm -hmm. mais tu ne sais pas manager ton mental, <rire> mais, tu t'affaiblis pendant que tu conduis mais, et que tu perds ton permis. Mais vraiment, la faute, je mm -hmm. sais pas, c'est à l'émission précédente, avant qu'on ne commence, je pense qu'on était l'autre bout là, l'autre oui. côté, avec le pasteur Grasse. D'ailleurs, on parlait mm -hmm. de ça, on parlait de, des matières et ainsi de suite, mm -hmm. je ne sais pas. On est arrivé à parler de... Des, des premiers de la classe, on, mmh. a, on a souvent vu ça, mais mmh. c'est curieux, des premiers de la classe comme moi, au bac, ils avaient des bons oui. moyens durant toute l'année, oui. au bac, ils échouent brillamment. Ça. Encore une fois, on voit qu'on peut avoir un bon quotient intellectuel, ça est dit, ça. on est vraiment intelligent, mmh. mais on arrive à l'examen, comme tu viens de le ça. dire, si on stresse, à un moment, on peut échouer. Et moi, j'ai vu ça même dans notre mmh. promotion, j'ai mmh. vu des, des, des gars qui étaient très, très bons en mathématiques, en sciences physiques. Mmh. Mais ils, ils, ils, ils ratent le bac, mais d'office mm -hmm. On était étonnés, mais simplement, ils étaient intelligents. Mm -hmm. Mais on peut être intelligent, si, mais tu, tu nous avais même donné un enseignement là-dessus, mm -hmm. que même si on est intelligent, ouais. si on a des bonnes ou des mauvaises émotions, ouais. mais on peut paraître tout d'un coup stupide. Ça, Et ça, ça j'ai vraiment vu le bac. Encore une fois, on voit que dans cette force mentale, l'aspect des émotions, comment on est, est-ce qu'on est, est, est qu confiant, on est relax, est-ce mm -hmm. qu'on est dans la paix est-ce qu'on relativise mm. Ça peut déterminer. J'ai vu ça à chaque mm. fois des premiers de la classe, même dans ma promotion, mais beaucoup, ils le bac d'office. Mm. Ils étaient intelligents, mm. mais arrivés à l'examen, leur état émotionnel n'était pas au beau fixe. C'est ça. Pour accompagner ça. leur intelligence. Parler... État, leur état moral n'était pas quoi, un bon beau fixe Au <rire> <rire> <rire> <rire> beau fixe ah, n'était pas... c'est une expression. <rire> <coupable>. <rire> leur état moral n'était pas un bon beau fixe. <rire> Bon. On, non, On en est, en fait, de est... Il, est Il est fixe. En fait, c'est un personnage. Dans Astérix Obélix, Mission Clopat. Euh, je voulais parler justement en parlant des, des exemples des personnes qui avaient qui avait une mentalité de, de champion, justement. Mm -hmm. Les apôtres, à un moment donné, mm -hmm. euh, on, ils vont se retrouver, on va les frapper, mm -hmm. parce, oh, pour, parce, pour le Seigneur, en fait, mm -hmm. parce qu'ils suivaient, justement, par mm -hmm. cause de l'Évangile. On va les attraper, on va les taper. Mais quand on va les taper, ils vont ressortir de là avec mm -hmm. une façon de penser qui est mm -hmm. assez curieuse. Voilà, voilà. Ils vont se réjouir alors okay. que leur corps leur dit qu'ils ont mal, voilà. mais ils vont décider de dire que c'est un bonheur pour mm -hmm. eux. Amen. Et ils vont se réjouir et ils vont dire, « Yes, on nous a frappés mm -hmm. à cause du, du Seigneur Jésus. Quelle ça? grâce qu !» -ce Et, et, et c'est ça la mentalité Amen. de champion. C'est-à-dire de décider de prendre ce qu'il y a de bon dans la situation mm -hmm. et de l'exalter. Tellement tu vas l'exalter qu'on aura l'impression que tu as vécu une bonne chose. Mm -hmm. On ne mm -hmm. se rendra même pas compte que tu as vécu quelque chose de mauvais. Mm -hmm. Voici une façon de penser des champions. Mm -hmm. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on décide, de se dire que cette situation est à mon avantage. ça. Alors que d'autres personnes vont dire non, elle n'est pas à mon avantage. Mm -hmm. C'est la capacité de voir le verre à moitié plein mm -hmm. plutôt qu'à moitié vide. Mm -hmm. Mm -hmm. Et euh, comme euh, je parle souvent de Thomas Edison, mm -hmm. qui va avoir, qui aura fait plusieurs expériences mm -hmm. mm -hmm. et, euh, et à un moment donné, son laboratoire va brûler. Ouais. Mm -hmm. Et mmh. il va perdre tous ses travaux. Mmh. Et quand on va lui demander « mais tu n'es pas inquiet, ton mmh. laboratoire a brûlé mmh. », il va dire non, je viens de « non, c'est juste j'ai découvert des façons qui ne vont plus fonctionner. » Ce n'est pas une perte tout en fait. fait. Ce, que, ce qui a été brûlé, c'était des choses qui ne fonctionnaient pas. Mmh. Donc c'est même une bonne chose parce que je vais repartir à zéro mmh. avec une autre façon de penser. Tout tout à à limite, il va même se réjouir de sa mmh. situation. Mmh. Et c'est ça une mentalité de vainqueur. Et, on Et là, là, on voit encore, la nécessité euh, si hein, de me développer… Permet, ah, si si tu me coup. permets, <rire> oh, tout à coup, tout, tout à coup, tu es inspiré. Oh, il y a tellement d'exemples, on voit encore… Euh... Ben, il y a un monsieur qui travaillait, qui voulait travailler avec Thomas Edison. Lui, il se focalisait, des je dois, je veux travailler. Et moi, il n'avait pas de boulot, il dit je veux travailler avec Thomas Edison. Mm -hmm. C'était vraiment ça dans, dans sa mentalité, au point où Thomas Edison a, a fait une, une autre invention. Mm. Et quelque part, on dirait que ses collaborateurs ont dit non, ça ne va pas se vendre et tout ça. Et ce monsieur-là, on appelle Barnes, il avait mm. vraiment cette mentalité-là, il a dit « non, moi je veux ». Il a toujours pensé qu'il va travailler avec Thomas Edison. Mm. C'est comme ça qu'il a pris le produit, il dit « moi je veux travailler, je suis volontaire, je veux vendre ce produit-là mm. ». Il a pris le produit et le produit s'est vendu, c'est mm. comme ça qu'il est devenu associé à Thomas Edison. Amen. Voilà encore un autre exemple, quelqu'un qui avait une amen. mentalité forte. Amen. L'exemple des apôtres qui ont été persécutés mm -hmm. nous montre la nécessité d'avoir une bonne mentalité. Mm -hmm. Ça veut dire alors qu'une euh, mentalité forte, mm -hmm. une mentalité de champion nous permet de résister aux persécutions. C'est ça. Amen, On amen, permet amen. de résister aux persécutions. De mieux gérer voilà. les persécutions. Gérer les persécutions. Mm -hmm. Mm -hmm. Parce qu'en en fait, à partir du moment où euh, nous nous apitoyons sur notre sort, mm -hmm. nous n'allons pas tirer profit mm -hmm. de de ce qu'il y a dans la persécution, mmh. parce que c'est quand même étonnant que la persécution fait partie des bénédictions, comme on l'avait dit, mmh, mmh, et mmh. que le Seigneur Jésus va dire lorsqu'il va dire que euh, celui qui, qui permet merci. terre, hein, uh -huh. majeur, uh -huh. il recevra euh, au centuple, euh, centuple avec des persécutions. Au avec des persécutions. Il le cite parmi les persécutions. Il n'a pas dit par contre il aura des persécutions. Mmh. Il a dit non mmh. avec. Avec ah, des donc, persécutions. Ça veut dire que mmh. ça va ça va ensemble. Mmh. En fait. Et quelque part je pense que comme tu le dis souvent les persécutions sont le couloir qui nous mène vers, vers la gloire conditions qu'on réagisse de la bonne, façon. La, bonne façon, la condition que nous puissions avoir la bonne mentalité mm -hmm. et je pense que c'est cette mentalité là qui nous aide à tirer profit des mauvaises choses Mais en fin de compte on aura l'impression qu'il n'y a que des choses bien qui nous arrivent, parce ça. que quand une mauvaise chose nous arrive on se dit mais yes c'est une opportunité pour moi pour travailler telle mm -hmm. ou telle chose, donc c'est une bénédiction pour toi, mm -hmm. mais quand une bénédiction aussi arrive tu te réjouis aussi mm -hmm. et du coup te voilà en train de vivre une vie où mm -hmm. tout est bien. Ça Donc, ça fait que tu gagnes tout le temps. C'est ça. Tu mm -hmm. développes une mentalité de ah, champion. Exactement. En fait, celui qui a au moins une mentalité forte, mais il a une façon de voir les choses positivement. En mm. fait, en fait c'est lié quand même à la connaissance. C'est lié mm. à la connaissance. C'est lié à fait, la connaissance. C'est ce qui fait une mentalité ben oui. forte. C'est la connaissance qu'on a. Mmh. Ben, mmh. Les gens du monde, ben, curieusement, ils ont la connaissance du fonctionnement de l'âme. Mmh. Ils savent ce qui va faire la force de l'âme. C'est vraiment la connaissance. Encore une fois, par exemple, on va, on va encore prendre l'exemple de, de, de Joseph ou même de, de, de Daniel. Mmh. Mais en fait, ils savent que parce que j'applique ces principes-là, mmh. en fait, il n'y a que des bonnes choses qui peuvent m'arriver. C'est-à-dire, mmh. même quand ces choses-là arrivent avec un emballage, je dirais, négatif, mmh. ils, sont, ils sont convaincus il n'y a que des bonnes choses qui, qui, qui mmh, vont mmh, leur mmh, arriver. Mmh, C'est assez remarquable. Mmh, mmh, mmh, on le voit, Daniel, par exemple, tout au long de, de quand il est à Babylone, comment <rire> quasiment des bonnes choses. Et pourtant, il y avait des, il y avait des défis, il y avait des obstacles. Mais il était convaincu. Il y a un épisode, je pense, au chapitre 9, où euh, les autres mmh. satrapes vont faire un complot pour essayer de le stopper. Ouais. Ils vont remarquer que il n'y avait pas de faute, il était ouais. tout blanc. Si on pouvait trouver la, une fois dans la loi de son Dieu, on allait mm. trouver chez lui. Mm. Bon, il y, y a ce décret qui est voté, mais le monsieur, il repart. Mm. En plus, il avait toujours des principes. Mm. On voit quand même il y a des principes qui faisaient la force de son mental. C'est ça. Donc, malgré ça, il repart à ses principes. Bon, mm -hmm. on va parler peut-être de la force de l'esprit tout à l'heure. Mm -hmm. On voit qu'il repart dans la, dans la prière trois fois par jour. Mm. Donc, il est toujours convaincu que mm. des bonnes choses vont lui arriver parce mm. qu'il comprend les principes. Et la Bible va nous le dire que le, le désir du juste c'est seulement le bien. Le juste sait qu'il n'y a que le bien qui doit marier. parce oui, que oui. Dieu a pour lui des projets de paix et, et non de malheur. Mm -hmm. Donc en fait, son monde, c'est un monde de bonheur, mm -hmm. c'est un monde de succès, mm -hmm. c'est un monde de continuelle croissance, mm -hmm. progrès. Mm -hmm. Comme la Bible nous dit dans le, le Proverbe 4, 18, mm -hmm. le santé du juste est comme lumière resplendissante, mm -hmm. dont l'éclat va croissant. Donc en fait, c'est ce qui fait cette mentalité forte. Dans mon monde, il y a que des bonnes choses. Ça. Quelles que soient amen. les choses qui vont arriver, mmh. tout concourt à mon bien. Mmh. Mmh. Amen. Tout concourt à mon bien. Donc mmh. on voit vraiment cette mentalité-là. Ça, c'est improvisé, c'est toute une préparation, c'est toute une connaissance qu'on injecte dans son âme, amen. dans son succès. On n'est pas avec, il faut un moment mmh. donné qu'il y ait un déclic. Aujourd'hui, le déclic peut être cette émission. En fait. Amen, amen. amen. Vous pouvez vrai, obtenir ce que vous voulez avoir dans la vie amen. si vous avez la bonne mentalité, vrai. en fait. C est, c est, il faut un déclic, il mm -hmm. faut à un moment donné se dire bah, « tiens, je vais arrêter de penser échec, Amen. je vais arrêter euh, euh, de m'affaiblir, de m'apitoyer, etc. Mm -hmm. etc. Mm -hmm. Je vais maintenant développer une mentalité de champion parce que ça. je suis un champion. » C'est ça. Et, et j'aimerais dire en fait à Pote, personnellement, moi je me suis dit, un jour je ne euh, je saurais dire ce qui m'a poussé à avoir ce déclic, mm -hmm. mais je me suis dit « la meilleure, tout ce qui m'est arrivé de mauvais mm », -hmm. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je vais essayer. Tout ce qui m'est arrivé de mauvais est la meilleure chose qui me soit arrivée. Mmh. Parce que c'est le meilleur avantage que j'ai eu. Mmh. Pourquoi Parce que ce qui m'est arrivé m'aide à voir les choses d'une façon que personne d'autre ne peut voir. Mmh. Parce que personne n'a vécu ce que j'ai vécu exactement comme je l'ai mmh. vécu. Ça. Ce qui fait que l'avantage que j'ai est unique. C'est ça. Donc, à partir de là, j'ai pris... Mes difficultés, les choses mauvaises qui me sont arrivées Comme le meilleur avantage que je puisse avoir Donc tout ce qui est difficile, mauvais, qui m'arrive C'est mon avantage C'est forcément à mon avantage Parce que ça m'aide à voir et à vivre Et à voir le monde d'une façon unique Personne d'autre ne pourra le voir comme ça Ce qui fait que je pourrais forcément Développer des solutions Et des résultats que personne n'a jamais développé Donc en réalité, nos difficultés sont notre meilleure richesse Et ça c'est une mentalité je pense que j'ai développée Peut-être, je ne sais pas c'est parce que j'avais eu tellement de soucis, mmh. mais je pense que c'est une mentalité de champion mmh. qui m'aide à toujours positiver. C'est-à-dire que même quand j'essaye de me dire, mais non, ce n'est pas possible, au fond de moi, quelque chose qui me dit, arrête, arrête. Arrête, arrête, arrête. arrête là, tu tu, tu, tu, <rire> tu, tu, tu, tu mens, c'est tu, tu possible, c'est tu tu tu tu sais sais, possible. Tu sais, tu sais que tôt ou tard, ça va fonctionner. <rire> soit, voilà, quoi. Mmh. Et je pense que c'est cette mentalité. Quand ça devient une mentalité, mmh. on devient comme. Um, programmé, mmh, à réussir. Mmh. Et c'est une programmation, vraiment. Mmh. On ne peut plus penser autrement, mmh. à part réussite, succès, mmh. euh, vainqueur, toujours vainqueur. Amen. Mais je pense que la parole de Dieu renferme mmh. ce, ce programme Amen. qui est capable de nous transformer, de, de nous donner la capacité de voir toujours réussite, mmh. victoire, succès, gloire, bonheur, opportunité. Paix, joie, opportunité. opportunité. <rire> des choses comme ça, en fait. Yeah. On va vous montrer concrètement dans les prochaines émissions comment faire. La prochaine émission, ne l'a raté surtout pas parce qu'on va vous montrer les caractéristiques d'une mentalité faible et les caractéristiques mmh. d'une mentalité forte, pour que vous puissiez déjà vous situer. Et à la troisième émission, on va vous donner des outils pour développer euh, une mentalité forte, une mmh. force morale Amen. qui va vous aider à faire les exploits. Mmh. Si cette émission vous a béni, elle s'appelait, elle s'appelle toujours Pendule à l'heure, j'étais avec le pasteur Darius, le pasteur Isaac. Nous étions en train de parler de la force intérieure. Elle vous a béni. Vous pouvez faire un don à Évangile TV et soutenir Évangile TV en nous envoyant, euh, euh, en nous envoyant un message WhatsApp au plus +33 6 36 91 21 74 et nous allons vous dire comment nous soutenir. Donc, euh, en tout cas, je vous dis à la prochaine émission. Vous allez être béni. Là, on a juste défriché le terrain. On va entrer en profondeur dès la prochaine émission. Je vous dis à bientôt.